Vous hésitez entre la nouvelle Samsung Galaxy Watch 5 et sa version Pro Vous ne savez pas laquelle choisir, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur toutes les différences entre ces deux modèles, la Galaxy Watch 5 standard et la Galaxy Watch 5 Pro. C'est parti Commençons par parler de la différence de prix entre la G5 et la G5 Pro. Car oui, vous vous en doutez, la Galaxy Watch 5 aura un prix plus petit. Donc Vaut-il mieux mettre plus d'argent pour aller sur la Pro Ça, on va le dire dans cette vidéo. Alors, regardons un petit peu les prix sur le site internet hein, avec les offres du moment. On va avoir la Galaxy Watch 5 des 299 euros. Alors que la Galaxy Watch 5 Pro sera des 429 euros, soit 130 euros de plus. À partir, hein, bien entendu, parce que vous allez avoir différents formats. Sur la Galaxy Watch 5, alors que vous allez avoir qu'un format de taille sur la 5 Pro. Car oui, la Galaxy Watch 5 sera en 40 mm et en 44 mm. Le 40 mm sera à 299 euros et le 44 mm à 329 euros. Donc 30 euros de plus. Si on compare un petit peu, presque la même taille, parce que la Galaxy Watch 5 Pro c'est du 45 mm. Donc si on compare la 44 mm Galaxy Watch 5 et la 45 Galaxy Watch 5 Pro, on va avoir 100 euros de différence. Alors la question sera, est-ce qu'il vaut mieux mettre 100 euros de plus Si bien entendu, vous cherchez le modèle 44 ou 45, et ben on va continuer. Regardons un petit peu maintenant le design, car on, on va quand même voir directement la différence de design. Hein, même si on va y revenir dans le détail entre une 5 Pro et une 5. Car la 5 Pro va avoir ce boîtier avec un cadran tout autour de l'écran, qui va protéger l'écran. On va y revenir. Alors que la GW5 va être identique à la GW4, avec un cadran en aluminium qui se retrouve... Que sur les côtés et qui ne protège pas l'écran. Bien entendu il y aura quand même des différences hein. il y aura des nouveautés, des petites mises à jour et même au niveau de l'écran qui va être en saphir sur la GW5 c'est différent entre la GW5 et la GW4, je vais vous les faire dans un comparatif qui est déjà sorti ou qui va sortir dans les jours à venir. Revenons à nos moutons, à nos beaux petits moutons. Dans cette vidéo vous l'aurez compris je vais surtout comparer la 44mm et la 45mm car vous l'aurez compris normalement si vous hésitez entre une 44 et une 45mm c'est que votre poignet est adapté à cette taille à cette taille de montre Si vous hésitez avec une 40 mm Il faudra déjà voir Si vous préférez Prendre une 40 mm sur votre poignet ou une 44 Bref on y revient Continuons au niveau des dimensions On sera sur 43 mm,3 par 44 mm,4 Sur la GW5 Avec une épaisseur de 9,8 mm Sur la Pro On sera un peu plus Avec 45,4 par 45,4 Avec une épaisseur de 10,5 mm Alors j'ai vu passer, hein, j'ai vu passer des petites news comme quoi euh, les 10,5 mm d'épaisseur étaient fake un petit peu, hein, c'était joué, c'était pas, on va dire, ça collait pas à la réalité, et c'est vrai, et c'est totalement vrai que, euh, en fait, les 10,5 mm qui ont été donnés par Samsung sont à peu près cette épaisseur, vous voyez, de la tranche haut à au début de la tranche basse. Mais si on va chercher le cardio-fréquence-mètre, on arrive presque à du 15 mm. Moi, ça m'a pas forcément choqué parce que de plus en plus, les marques donnent une épaisseur et souvent, elles mettent entre parenthèses, épaisseur ne comprenant pas le cardio mètre Et là, vu que le cardio mètre est un petit peu bombé avec le boîtier... On a quand même une bonne épaisseur en plus. Donc ça, on aura nos 10,5 mm. Mais là, on aura bien, euh, ouais, bien 5 mm en plus. Hein, 4-5 mm en plus. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'elle n'est pas si fine que ça. La Pro. Alors que la GW5 ne, entre parenthèses, ne triche pas autant. Et a une épaisseur qui va avoisiner. En total, les 10. Donc, c'est aussi un critère à prendre en compte. Hein, donc, l'épaisseur et la les dimensions de la montre. Ensuite, au niveau des matériaux, on va avoir sur les deux un verre en saphir. Et ça, c'est quand même une belle nouveauté d'avoir mis un verre en saphir sur la JW5 standard. On va avoir au niveau du boîtier de l'aluminium sur la Galaxy Watch 5. Contre du titane sur la Watch 5 pro et je sais pas si vous aviez vu mon crash test de la g4 euh, l'aluminium se raye beaucoup plus vite hein, on va pas se mentir c'est euh, c'était plus facile de rayer l'aluminium l'année dernière qu'un écran qu'il y avait l'année dernière alors que c'était un écran Gorilla Glass donc plutôt standard alors là on va être sur un verre en saphir donc ça va être très difficile de le rayer dans une utilisation normale même en crash test ça serait difficile de le rayer hein. je vous invite à aller revoir mon crash test mais l'aluminium Peut se rayer beaucoup plus facilement donc c'est là où on va avoir un avantage d'être sur la pro c'est d'avoir ce titane car au niveau des looks, on aura ce boîtier qui va changer mais le verre je vous l'ai dit sera le même et l'écran sera le même sur la 44 et la 45 mm c'est à dire qu'on va avoir un écran de 1,4 pouces 450 par 450 pixels super AMOLED. autre vraiment point je voulais évoquer tout à l'heure qui peut faire la différence si vous êtes maladroit c'est que voilà le, ce boîtier là va vraiment bien sécuriser l'écran il y a un petit renforcement qui va faire que pour aller taper le coin de l'écran c'est impossible, or que là vous allez pouvoir aller taper les coins d'écran avec une petite maladresse et ça ça peut être dommage, à l'arrière on va retrouver les mêmes technologies sur les deux montres c'est à dire bien entendu un cardio fréquence mètre, un, un ECG, un capteur euh, qui va permettre de mesurer l'oxygène sanguin, la composition corporelle, etc. C'était etc. des fonctionnalités qui étaient déjà présentes sur la Watch 4. La nouvelle fonctionnalité, ça va être un capteur de température infrarouge. Oui, c'est un nouveau capteur qui a été ajouté sur ces montres, sur la GW5 et la GW5 Pro. Mais ce capteur, pour l'instant, n'est même pas actif. Donc, voilà. Bon. Cette technologie est là, on sait que ça peut mettre du temps d'activer une telle fonctionnalité, hein, comme ça a été sur le CG, etc. Je ne sais pas euh, s'il y a des normes à respecter, mais j'espère qu'on les aura bah, voilà, avant la fin de l'année. Pour finir, les deux montres auront bien entendu deux boutons, les mêmes sur les côtés. Ça va être semblable et la navigation va être aussi. Ça, on va en parler juste après les caractéristiques techniques. Car oui, on va avoir quand même des différences au niveau des caractéristiques techniques, je vous l'ai dit. On va être proche sur l'écran, on va être proche... Euh, L'OS, ça va être le même, hein, ça va être la nouvelle mise à jour de WatchOS, qui va avoir bien entendu la surcouche d'interface One UI de Samsung. On va être sur du Wear OS 3 avec du Samsung One UI 4. Au niveau des caractéristiques techniques. Ce qui va changer entre le modèle Pro et le modèle standard. Ça va être bien entendu la batterie. Oui vous l'avez entendu. Sur le modèle Pro on va avoir une batterie de 590 mAh. Alors que sur le modèle standard on va avoir 284 mAh sur le petit format 40 mm. Et 410 mAh sur le format 44 mm. La, la Pro aura presque une fois et demie plus de batterie. Que la standard, ce qui peut, dans l'utilisation, vous faire mettre 100 euros de plus. Je vous l'avoue que moi, cette différence, je la trouve quand même très flagrante. Ensuite, sur les deux montres, on sera équipé de la même technologie, que ce soit la technologie GPS, que ce soit les capteurs, les capteurs accéléromètre, gyroscope, etc., que je vous avais déjà évoqué lors de l'unboxing et que je vous évoquerai encore plus durant le test qui arrive dans quelques jours. Grosso modo, c'est vraiment ça. Au niveau des caractéristiques techniques la grosse différence c'est l'autonomie dans la pratique vous allez pouvoir en fonction de votre utilisation aller gratter au moins un jour de plus avec la pro vraiment pas négligeable allez maintenant parlons de l'utilisation des deux et des fonctionnalités qu'on va avoir en plus sur la pro car oui il y a une dernière chose qu'on peut évoquer hein, dans l'utilisation à part bien entendu cette autonomie qui va être supérieure sur la Pro C'est la fonction, les fonctions sportives qui ont été un petit peu améliorées Où Samsung a mis l'accent sur la Pro Ça va être par exemple la fonction de cartographie, de navigation, trackback Sur la Galaxy Watch 5 Pro il va être possible d'avoir des fonctionnalités de navigation Et pas n'importe lesquelles car vous allez pouvoir importer des itinéraires d'entraînement au format GPX et pouvoir les suivre en synchronisant votre montre et votre smartphone. Néanmoins, il faut aller mettre quand même le petit nez dans les petites lignes du site ou alors dans la montre, c'est que cette fonctionnalité de suivi GPX avec des itinéraires GPX est pour l'instant disponible seulement sur le type de sport randonnée et le type de sport vélo. Je vous expliquerai bien entendu dans le test comment il faut aller l'utiliser, comment ça s'utilise, mais c'est quand même une petite fonctionnalité sympa pour ceux qui aiment faire la randonnée, ceux qui aiment faire du vélo, guidés avec leur montre, même si il est toujours possible de trouver sur le Play Store, hein, le Play Store de la montre, une, euh, une application qui vous le permet aussi. Dans tous les cas on va avoir cette fonctionnalité d'itinéraire avec des fichiers GPX et on va avoir aussi une fonctionnalité d'itinéraire qui nous permettra de revenir sur nos pas. Ça sera un retour à la position, un trackback, voilà. Et c'est aussi plutôt pas mal pour les cyclistes et les randonneurs d'avoir cette fonction de retour guidé. Voilà pour les grosses différences entre ces deux montres. Maintenant, laquelle choisir Laquelle choisir entre ces deux montres Personnellement, mon cœur va directement sur la Galaxy Watch 5 Pro. Pourquoi pour le titane et pour l'autonomie en plus. Payer 100 euros de plus pour avoir voilà un un jour d'autonomie en plus et du titane pour moi ça vaut le coup car vous le savez que je n'aime pas forcément recharger mes montres tous les soirs tous les jours. C'est pour ça que actuellement même en ayant un gros écosystème Apple je n'utilise pas forcément d'Apple Watch car j'ai un peu la flemme de charger mes montres connectées tous les jours. Et donc là dessus. Cette Galaxy Watch 5 Pro fait quand même la différence par rapport à la Galaxy Watch 5 et surtout que je trouve que l'amélioration entre la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 4 est vraiment très passable. On va en parler dans l'autre vidéo, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais voilà, je trouve que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 5 se tâtent quand même. Et voilà, ça va être intéressant d'aller voir mon autre comparatif si vous ne l'avez pas vu. Donc grosso modo, moi personnellement, je préfère aller sur la 5 Pro. Après, si vous n'avez pas le budget, pas les 100 euros en plus, et si vous ne voulez pas mettre trop d'argent, comme je disais, sur une Galaxy Watch 5 Pro, allez voir mon comparatif ou attendez mon comparatif avec la Galaxy Watch 4 parce qu'il y a aussi à peu près 100 euros de différence entre la 5 et la 4. Et donc, vous allez pouvoir peut-être encore économiser 100 euros. Bref, on en parle dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Hein. Ça va être plus simple de synthétiser toutes les questions, toutes les remarques, toutes les aides à choisir des montres. Sur le Discord, il y a toujours le lien...